Salut à tous, je suis accompagné d'un invité mystérieux. Qui es-tu Que veux-tu Que fais-tu là <rire> Bonjour, je suis Xavier Titelman. je suis consultant aéronautique, je suis spécialisé en sécurité aérienne et je suis un ancien de l'aviation navale. Euh, donc c'était une grande passion de l'aviation depuis toujours. Tu connais Lost <rire> J'ai jamais vu Lost, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'ai pas eu le temps de regarder malheureusement. Donc ah bah. du coup tu vas être Parfait pour cet exercice, parce que tu vas pas vouloir défendre ou descendre la série. Tu vas nous dire si les scènes sont crédibles, donc ça va être des scènes en rapport avec les avions. Euh, on va voir les pilotes bidouiller des trucs, Tu vas nous dire euh, là ce qu'il fait, euh, c'est rien du tout. C'est ou... louche. <rire> c'est louche. Tu vas nous dire ça. Et après, on... je vais te poser des petites questions sur euh, la peur de l'avion. Oh, ok. Moi, j'ai peur de l'avion. C'est vrai Sache que je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Non, sérieusement. <rire> Allez, viens, demain. Je vais à Glasgow. Viens. <rire> On parle après ouais, ouais, ouais. <rire> On va regarder des extraits d'abord okay. C'est parti Montrons. Je vais te montrer une scène dans laquelle on va voir ce qui s'est passé dans l'avion juste avant le crash Ce qui va être marrant c'est que tu nous dises pour toi qu'est-ce qui a causé le crash Est-ce que dans la vie oh. tous les jours un avion Peut se désintégrer comme ça et à quoi ce serait dû Pourquoi il y a une dépressurisation là Pourquoi il y a les masques Bah, c'est mis comme, c'est tombé comme ça en fait. Ah ouais, on fait tomber les masques. Il y a eu une turbulence et d'un coup les masques sont tombés. Ça n'a rien à voir, monsieur. <rire> Merde Ça n'a rien à voir. D'ailleurs lui, il n'a pas de masque, il n'est pas évanoui, donc c'est capable d'en des masques. Il n'y a pas d'alarme comme ça chez les passagers. Hein. Ah, il n'y a pas d'alarme Eh ben non, il n'y a pas de raison. Merde. Alors quand on descend, il n'y a plus besoin de masque. Quand on descend sous 3000 mètres d'altitude, l'air extérieur est respirable. Donc vous pouvez retirer votre masque. Voilà. <rire> ça vibre vachement, je trouve. Ah oui, c'est embêtant Et Il se casse à plusieurs endroits en même temps. Ouais. C'est pas de bol pour lui, là. <rire> Qu'est-ce qui aurait pu causer ça Rien <rire> Ça n'existe pas Alors, éventuellement. Euh, euh... Je te mets ouais, euh, pour bien voir de l'extérieur. Là, tu as le point de vue d'autres personnes c'est dans la saison 3 qui vont le voir. Euh, on va revoir ce passage-là du crash d'un autre point de vue. Il y avait plus de nuages sur l'autre scène d'ailleurs, tu remarqueras. <rire> là, il y a moins de nuages euh, vu du sol. Alors, il y a de la fumée donc, il y a un problème sur un moteur. Moteur droit, et pourquoi est-ce que ça pète l'aile gauche quand il y a le moteur droit qui crame Imaginons. Bah, ça a pas l'air d'être paumé comme il faudrait je qu'il était sur une île paumée. Ce ah, -là. Vrai il y a du spoil. Là. Mais euh, ouais. toi, imagine, t'as as ces données-là, tu vois, l'avion s'est disloqué comme ça, tu l'expliques comment Alors, pour qu'un <rire> avion se disloque, Déjà, les vibrations, il n'y a pas de turbulence dans l'atmosphère qui puisse casser un avion, ça n'existe plus. Mmh. Les avions, ils sont, ré... ils sont conçus pour résister à 150% du maximum des pires turbulences que tu peux avoir dans l'atmosphère terrestre. Okay. Donc, il n'y a rien qui va casser un avion. Dans les années 60, un Boeing 707 a perdu un moteur, des conneries comme ça, mais on parle d'il y a 50 ans, ouais. on ne parle pas du tout de la même sécurité, de la même solidité de ce qu'on a aujourd'hui, donc... Tu perds pas un morceau dans une turbulence. Il y a mmh. un cas avec un vol qui s'appelait Hawaiian, sur lequel il y avait une corrosion tellement importante dans le fuselage, en profondeur, que ça avait fait un avion toit ouvrant. Et donc il y avait une partie du toit qui s'était arrachée. Ah ouais Pas de bol. Il y avait une hôtesse qui était debout, elle a été euh, elle est tombée, elle a été éjectée. Mais l'avion a quand même réussi à se poser. L'avion ne se casse pas en deux parce qu'il a le toit qui, qui mmh. s'arrache. Okay Là, accessoirement, on est quand même en basse altitude. On le voit, l'avion, il n'est même pas à 2000 mètres, hein, tel qu'il est euh, sur les images. Euh, à 2000 mètres, il n'y a pas de dépressurisation explosive qui puisse faire ça. Il y a une dépressurisation forte quand on est très très haut. Donc même s'il y avait une mmh. décompression explosive, elle ne va pas faire péter l'avion parce qu'on est quand même très très bas. Euh, mmh. Une météorite, <rire> une pluie de météorite parce qu'il faut toucher les deux bah ailes plus ouais, l'arrière. Ouais. Voilà, enfin très clairement, y a, y, le, le fuselage, il est super solide. Et même si tu imagines que le haut du fuselage s'en aille, il reste mmh. quand même le bas. C'est pas possible, c'est des parce longs que là, dans, dans la série, du coup, tu as, le, as le, la queue de l'avion qui tombe sur euh, une plage. Ouais. Le, le cockpit, il est vers le milieu de l'île. Ouais. Et le reste de l'avion sur l'autre plage d'après. Hein. Ouais, non, bah, objectif. Alors, par contre, quand on a eu un missile qui a abattu le MH17, là, l'avion, euh, bah, clairement, il a explosé en plusieurs morceaux. Et vous avez euh, des débris qui sont tombés à plusieurs kilomètres les uns des autres. Mmh. Parce que l'avion s'est désintégré à cause d'un missile, mais là on n'a pas vu de missile, s'il y avait eu un missile, on aurait entendu une explosion. Tu veux que je t'explique ce qui se passe ou... Au... Ah bah vas-y bah, okay. Non mais c'est peut-être tu veux regarder la série et ne pas savoir... Ah non, que... j'aurais jamais le temps, okay. <rire> je me connais Donc en fait, il y a une forte concentration d'énergie magnétique au cœur de l'île okay. qui s'est libérée à ce moment-là et qui a attiré l'avion... Euh... Ah, c'est enfin. un gros aimant Voilà, exactement I think I Mmh. Alors, ce serait valable si les avions étaient en fer. Mais en l'occurrence, ces avions qui sont en fibre de carbone de plus en plus avec des longerons carbone, c'est mmh. pas attiré par du magnétisme. Ah ouais, donc là, c'est pas possible qu'ils soient attirés par le bah, sauf si on prend un avion qui est avec des matériaux euh, du Moyen-Âge quoi. Ah ouais, mais euh, bon, attends, là moi... tu casses un mythe là. Bah, <rire> ça, je sais pas. Non, mais peut-être euh, peut avec certaines générations d'avions, on peut ouais. imaginer que ce serait Là, on est en, en 2004. Peut-être qu'à l'époque, euh, non, je sais pas. Non mais un avion que ouais, un avion des années 80 à ce moment là qui aurait une charge métallique qui serait plus importante. Ah ouais. Mais un avion, enfin vous mettez un aimant dessus, ça tient pas quoi. Ah tu ouais. vois, peut-être qu'il y avait des morceaux de métal à l'intérieur, peut-être que sa cargaison, <rire> peut-être qu'il transportait des tonnes de, de fer qui ont été aspirées. Mais dans tous les cas, j'imagine mal que ça fasse péter les ailes. Il y, y a un truc. Euh... Bon bah c'était le premier cassage de mythe. <rire> oh merde, je suis désolé. <rire> On passe à la suite. <rire> Qu'est-ce ah, qui tourne Ça va. Il est médecin aussi Oui, il est médecin. Ah. Il n'y a pas de câbles comme ça qui traînent dans les avions. Il n'y a pas de fil électrique dénudé, même, même, même protégé. Il y a... Ah ouais Non, mais non, t'as des câbles qui sont intégrés dans le fusage, sur les bancs. Ah ouais, donc là, même ça c'est pas possible, juste des câbles qui pendouillent Bah y'a pas de... Non, non... Là, vu que le cockpit il a dû se prendre le sol et tout, non il a pas moyen de le justifier Non, t'as pas de câblage comme ça qui viennent du plafond. Okay. T'as des câblages électriques éventuellement qui vont vers l'arrière. J'aurais pas dû t'inviter en fait. Mais, <rire> non, mais non, mais attends... De <rire> toute façon, si on m'écoute, les crashs sont pas possibles. Six hours in. OK. Il y en a plusieurs des radios. Ça, C'est un peu comme le MH, non Oui. Sauf qu'en l'occurrence, il euh, n'y a pas de raison qu'une turbulence éteigne les radios. Mmh. Les radios, il y en a plusieurs, elles sont redondantes, elles ne sont pas sur les mêmes fréquentes, elles ne sont pas alimentées de la même manière. Il y a différentes alimentations électriques, elles sont sur des bus séparés. Et ben, mmh. euh, du coup, électriquement, le fait de perdre une VHF empêche peut-être de parler, mais il y aura toujours le téléphone satellite ou la HF Et le transpondeur, c'est-à-dire le système qui envoie la position de l'avion au contrôleur civil, c'est ce que vous pouvez aller voir si vous allez sur le site Flight Flightradar24, vous voyez tous les avions partout dans ouais. le monde. Les avions envoient leur position au profit des contrôleurs aériens. Il y a des passionnés qui les captent aussi. Donc, s'ils sont à quelques centaines de kilomètres d'une île, notamment mmh. les Fidji ou alors les gens qui habitent sur cette île, logiquement, la position de l'avion, elle est quand même captable. Ok. Bon, après, il y a une explication sur le fait que les ondes ne peuvent pas ah, sortir okay. de l'île. c'est C'est un peu dans, dans ce délire-là. Okay. L'émetteur est là-dedans. Right Ils ont un téléphone satellite de secours Je ne suis pas sûr que les avions soient équipés de ça, mais pourquoi ouais. pas alors, typiquement dans l'armée, quand on, quand on met... Alors moi par exemple sur Atlantique 2, on avait des vols... Au-dessus de nous, il y a des parachutes. Et alors les parachutes, il y a des rations de survie à bord. Et je me souviens qu'il y avait un des parachutes qui avait un peu moins d'eau, mais il avait un téléphone satellite. D'accord. Donc on peut imaginer maintenant sur un avion de ligne civile, je, à ma connaissance, il n'y a pas de téléphone satellite de secours dans le cockpit. Ouais. Ça servira à quelque chose ou ça servira à rien bah, de... Non, quand un avion se plante, il émet déjà des bips qui ouais. fait qu'on le détecte de toute façon. Donc je te mets dans, dans le contexte, il se diffuse aux informations, une news soi-disant qu'ils ont retrouvé l'avion et il est dans la fosse des Mariannes okay, et il y a tous minute. les corps dedans. OK. National Transportation Safety Board Oceanic. Online. Yeah, let me speak to your supervisor. Oui, monsieur. Vous êtes a membre de la famille Non, je ne suis pas, mais j'ai des informations sur le crash map. Please vous to à votre superviseur Monsieur, si vous pouvez juste me dire... Je regarde la télévision, vous broadcastez des photos de l'accueil et vous dites que c'est le pilote, c'est Norris. Oui, monsieur. sir. ce n'est pas lui. Deux questions, donc. Imaginons que, euh, voilà, on va prendre le cas du MH370, quelqu'un a tellement de thunes et veut cacher la vérité, il crée de toutes pièces une fausse épave dans l'eau. Comment on fait pour euh, deviner que c'est une fausse Comment on est sûr que c'est... Euh Genre ou dans le sens inverse on retrouve l'épave du MH, comment on est sûr à 100% que c'est vrai Alors, il y a des numéros de série dans chaque petit morceau de l'avion. Et c'est pour ça que parmi les 20 et quelques morceaux qui ont été retrouvés sur les côtes africaines, bah, on a des numéros de série qui permettent d'avoir une certitude que c'est bien une pièce d'un Boeing 777, de la malaise Ariane. Mais on peut les falsifier peut-être les... Ah ouais, mais ils sont pyrogravés à l'intérieur. Ah ouais. Donc quand tu as des trucs qui ont traîné 18 mois dans la flotte, tu les retrouves. Il y a, des, euh, il y a des, de la vie marine qui s'est développée dessus, des sortes de coquillages, des bernacles. Mmh. Euh, tu vois, je suis devenu spécialiste de la vie marine en plus <rire> car ça se crache. Euh, en fait, tu peux en déduire que c est, c est ce numéro unique de série, qui n'est connu que par les ingénieurs de chez Airbus, euh, bah, mmh. tu ne les connais pas. Et ah oui, c'est pas connu du grand public. Mais euh... non, tu ne peux pas aller chercher ça. Et alors, comme chaque pièce elle est d'un fabricant différent, typiquement le flapperon, Mmh. C'était une filiale d'Airbus en Espagne qui le fournissait. Donc, c'est Airbus. Donc, même si tu pirates Boeing ou que tu investis ouais. chez Boeing, en fait, tu as des fabricants par dizaines et par dizaines. Donc, il faudrait que tu aies les numéros de série de chacune des pièces, de, des centaines de fabricants qui vont fournir des pièces pour l'avion, y compris des fabricants concurrents dans des pays différents. Donc, tu ne peux pas avoir la liste des numéros de série, les pyrograver, les fatiguer d'une manière qui soit, qui soit fausse. Ce n'est pas possible. Mmh. Et puis, accessoirement, euh, les coques des Boeing 777, on les connaît. Elles sont suivies. On sait où elles sont. Il n'y en a pas des milliers d'avions qui disparaissent. <rire> voilà, bah, tu peux éventuellement te dire euh, en Ukraine, on aurait récupéré un morceau du MH17 qu'on l'aurait mis à tel endroit pour faire semblant, éventuellement, une ou deux pièces. Ouais. Euh, mais là, les numéros de série, évidemment, ne sont pas possibles. Donc, on pourrait imaginer que c'est deux ou trois pièces. Mais un fuselage... On ne construit pas de fuselage en plus au cas où et que ça passe inaperçu puis il est balancé... Euh, euh, au <rire> bah sol dans Lost aussi. <rire> ah bah, euh, et deuxième question, pourquoi pas Dans Lost, du coup, la personne que tu viens de voir, Franck Lapidus, était de base, normalement, le pilote de l'avion qui s'est craché. Okay. Et en fait, son réveil a sonné, il ne l'a pas entendu. Ou c'est son réveil qui n'a pas sonné, et il n'y a pas été du coup. Comment ça se passe ça dans la vie de tous les jours Genre Un pilote euh, n'arrive pas à son poste il, il y a tout de suite des remplaçants qui... Oui. Ouais. Ouais. Alors il y a des pilotes d'astreinte et pas simplement parce qu'ils pourraient être bourrés de la veille ou il un rhume. Parce qu'avoir un rhume, avoir le nez bouché est une raison pour ne pas pouvoir prendre son vol. Ouais. Parce que si on répète les vols avec le nez bouché, ça peut créer des barreaux dans les oreilles et des otites barreaux ouais. Ah bon Donc il y a des trucs comme ça qui okay. font que les pilotes qui prennent les commandes, ils sont dans un état de santé qui sont top. 100%. Mmh. Mais ça veut dire avoir des pilotes de rechange. Ça veut dire que, par exemple, vous avez des pilotes qui dorment en ce moment à Hawaï, payés par la compagnie, au cas où un des pilotes Pays qui doivent partout. partir le lendemain euh, serait malade. Et donc on a des pilotes en spair, et donc ils sont d'astreinte, d'astreinte à une heure, ils doivent dormir sur l'aéroport, d'astreinte à deux heures, ils sont un petit peu plus loin. Les compagnies aériennes n'ont pas toutes la même règle vis-à-vis -vis de, ce, mmh. de cette organisation, mmh. mais vous avez toujours des pilotes, au cas où, qui sont disponibles. Et en ce moment, euh, je suis sûr qu'il y a des pilotes qui sont à Roissy en train d'attendre de savoir s'ils vont voler ou pas. <rire> Excellent. Mais les gens, ils ont été retrouvés ou pas Non. Ah donc, en fait, personne ne sait qu'ils sont vivants Non, non, personne ne sait. Mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient à Hawaï bon, C'est toute une histoire, l'île se déplace et tout. Enfin, ah, c'est ah, ouais, ouais, ah, ah, tout ouais, un ouais. truc. Ah, ouais. Et, et ce... toi, c'est le problème du crash qui te semble improbable. <rire> <rire> ok <rire> je... Non, mais je voulais voir ta vision sur tout ce ah, qui était ouais, la bah. partie euh, technique, tu vois. Okay. Ouais, c est, c est, c est ouais. Alors attends, déjà, tu vois les cadrans... Les cadrans, ouais, c'est un avion, euh, je sais pas, de la deuxième génération, un avion des années 50, donc... Si c'est un avion des années 50... Ce qui correspond pas à sa manette des gaz qui est au milieu... Ouais... Euh, on peut considérer qu'éventuellement il a plus de métal et qu'il peut se faire aspirer par le sol. Genre ça, là, tu parlais Ouais, non, ça, bah, ça, je veux dire, tu n'as plus de cadrans comme ça depuis les avions de première ou de deuxième génération. C'est-à-dire, en gros, depuis les années 60-70, tu n'as plus aucun avion qui est conçu comme ça. Donc, en 2004, il n'y en a plus aucun qui vole avec cette génération d'avions-là. Les ah voyants, oui. les bitoniaux, là, ça date du Moyen-Âge, ça. Aujourd'hui, tu as des écrans tout jolis avec des trucs qui t'affichent uniquement tes pannes. À ah l'époque oui. où il y avait des, des, des, des cadrans comme ça, les pilotes, il y avait des checklists où ils devaient vérifier chaque cadran un par un pour voir si tout était carré. Aujourd'hui, il y a des alertes ambre, etc. Il y a des couleurs qui permettent aux pilotes de savoir on t'affiche que le truc que tu as besoin de savoir. Et c'est fou qu'ils aient, euh... genre, il n'y a pas des consultants sur les séries qui devraient euh, veiller à ça. Non, mais ça fait bien d'avoir des cadrans Ah bah qui par gigodent, contre, c'est sûr. Mais <rire> le, le but n'est pas forcément que ce soit crédible. Euh, mais là, en l'occurrence, <rire> ça c'est un. Mais c'est le manche qui. Est... Ça c'est le manche au milieu. Ouais, ouais, ouais il est comme ça. Là. Ok ouais, le yoke qui est pas normal non plus parce que normalement tu as des trucs sur le pouce, sur le dessus, pour typiquement gérer le compensateur. N'importe quel avion, tu as des accès pour les pouces sur le dessus. D'accord. C'est pas pour tirer des missiles, uniquement les pouces. C'est exactement. Je je vous le lis dans tes pensées. Non mais tu as le haut des manches en fait, tu dois avoir un bouton pour y accéder pour gérer le compensateur. Tous les avions sont faits comme ça. Ou alors chez Airbus, c'est des mini-manches. Mmh. Euh, qui sont à droite ou à gauche, qui ne sont pas centrales, donc là, déjà ce n'est pas un Airbus. Ouais. Je peux vous rassurer, <rire> vous voyez, voler sur un Airbus, et le, le, là, le, les cadrans ne sont pas crédibles du tout. mince <rire> ah, Par contre, tu as, as un panneau ouais. de pilotage automatique, euh, qui Alors, dans ouais. sa conception horizontale, là, est crédible, mais le fait qu'il clignote, non, parce que, parce que tu n'as pas de raison de clignoter. Ça, ouais, ça, ça c'est plus ou moins réaliste. D'accord. Là, t'as la boule. Euh, ouais, c'est quoi ça euh, qui, qui donne le cap. C'est une boule, c'est un horizon artificiel de secours. Okay. Euh, et un compas de secours qui. Tu sais, c'est les boules qui flottent dans l'eau. Et okay. c'est les compas qui flottent dans l'eau. En fait, c'est Du coup, c'est marrant parce qu'il y a un mec qui s'est dit, ouais, ça faut mettre ça, c'est crédible. ça, Marron, mettez-moi des cadrans, tu vois. C'est bizarre le décalage. qu'ils ont trouvé ce qui coûtait pas cher sur oui, un bon pour, euh, <rire> <construire> <rire> le bon coin. Oui, c'est possible. Construire leur avion. Mais Ouais, là ils ont utilisé une sorte de simulateur bidon qu'ils ont recréé pour rigoler. Ouais. Ah, il est quand même vachement manoeuvrant. Par contre, l'avion tourne à gauche alors qu'ils ont leur main vers la droite. Je sais pas si t'as vu, l'avion... Ah non, j'ai pas ça, fait gaffe Alors qu'ils sont encore comme ça. Regarde, là, tu vois, l'avion va repartir vers la gauche. Tu vois, là, il tient son ouais. manche bien droit. Là, donc, il tourne à gauche. Et là, tu vois, il fait à peine ouais. ça et l'avion, il fait un bon... Et alors, lui, il fait quoi, là Là-haut là, là. qu'est-ce qui trifouille là C'est quoi ces boutons qui sont là Bah t'as les circuits électriques, hydrauliques, pneumatiques qui sont au-dessus Mais genre... En... T'es en train de foncer vers le sol, il y a des trucs Non, à f... non, <rire> euh, tu dis peut-être aux passagers de s'accrocher par exemple, attachez vos ceintures, c'est là Ah bon Ne pas fumer aussi, c'est là Ah oui Donc peut-être qu'il dit à ses passagers, ne pas fumer <rire> Alors, ça c'est un autre avion qui est venu en... pour voir ce qui se passait, qui s'est planté aussi là Euh, ils vont pas se planter, ils vont réussir à... Ah bah quand même Le manche, ouais, le manche est quand même vieillot mais je ne vois pas s'il y a deux moteurs, parce qu'en fait, tu as une manette des gaz par moteur, donc là, j'ai l'impression mmh. que c'est deux moteurs aussi. Voilà. Bah, dans l'absolu, le cockpit, comme ça, il est bien. Hein. Ouais. Juste non, les, les, cadrans qui font... les cadrans mais même euh, les cadrans n'ont pas l'air... Euh... Oui, oh, si, il si, y a des cadrans quand même. Ouais. Bah, le haut, l'âge du haut ne correspond pas à l'âge du centre. Le panneau de pilotage, il est correct. Ce serait un avion de deuxième génération amélioré. Donc il dit 316, ça doit être leur indicatif de l'appareil. Quand appelles la tour de contrôle, mmh. tu dis « Mayday, mayday, mayday, tel avion, h mmh. 5017 162 passagers à bord, euh, telle position fiégée, on est en train de se crasher ». Donc c'est ce qu'il va dire, okay. euh, on, est, on a perdu un moteur, on va essayer de se, de se poser sur tel aérodrome. Donc okay. là c'est certainement… Ça c'est une alerte, euh, ouais, ouais, donc, un appel normal, enfin euh, okay. normal, <rire> pas, pas tous les <rire> jours non plus, mais si c'est crédible. <rire> On voit quand même qu'ils passent les rivers, c'est la manière pour que les moteurs mmh. soufflent vers l'avant ça permet de le ralentir on voit les aérofreins sur le dessus de l'aile qui sont euh, totalement levés donc il y a Là, quand on regarde le truc, euh, à part la... Ouais. Non, ça, ça c'est pas va. mal. Ouais. Ça j'aime bien. Ça va. Tu ouais. préfères ça ouais, à l'avion qui se disloque. Ouais, l'avion <rire> qui se disloque, non. Mais la, la scène, euh, ce freinage, cet atterrissage, mm -hmm. l'approche, en plus on a les alarmes 50. Ça, c'est le nombre d'altitudes, l'altitude euh, okay. à laquelle il se trouve. Les alarmes qui continuent à sonner, je vois pas pourquoi elles sonneraient, le mmh. panneau, les trucs qui clignotent, il a pas de raison, c'est pas un arbre de Noël. Mmh. Euh, ça clignote pour un peu plus Ah ouais, ouais, pour l'aspect cinéma quoi. Ouais, mais sinon non, ça c'est pas mal. Ok, cool. J'accepte le crash. <rire> mais du coup, ils ont, ils ont pas cassé l'avion là Non là, ils ont pas cassé l'avion. Je sais pas comment ils vont redécoller. Même. En fait là, si tu veux, la petite histoire, ils étaient deux nuits et d'un coup il a fait jour et il y a des passagers qui ont disparu. Ouais. En fait, ils sont partis en 1977, mais c'est toute une histoire. <rire> bon, maintenant qu'on a terminé les extraits, je vais te poser quelques petites questions qui vont être aussi à la fois pour me rassurer moi-même, si il va bien falloir que je prenne l'avion un jour. J'espère. Demain, si tu veux. Viens, franchement. <rire> non, faut que je monte cette vidéo. Ah, <rire> euh, dommage. Est-ce possible qu'un avion se crache sur une île et qu'on ne le retrouve pas En imaginant, du coup, que là, on est sur... Euh, on est dans le monde au réel, tu vois. On est, on est dans le monde réel, on n'est pas dans l'ost. Au sol, l'avion va, va émettre sa position. On va le retrouver relativement vite. Il euh, y a des cas, euh, comme par exemple le H-57 ou même le German Wings, mm -hmm. où euh, la boîte noire était enterrée. Parce que le choc avec le sol était tellement fort que les gravats et tout étaient à quelques mètres de profondeur. Ouais. Mais en réalité... Comme l'avion va continuer à émettre sa position jusqu'à la dernière seconde, on peut le suivre. Donc même s'il n'y euh, a pas de ping qui va être envoyé, on va quand même être capable de le suivre et de retrouver l'emplacement le, du crash. Par contre, récupérer les boîtes noires, parfois ça met plusieurs jours, parce qu'il faut déblayer des tonnes et des tonnes de terre pour ouais. essayer de les trouver. Et euh, du coup, c'est quoi le laps de temps un peu, genre, entre le crash et l'arrivée des, des, des secours, secours. Bah Ça va dépendre des endroits. Euh, on se souvient de crash comme le mont Satellite, dans lequel ça avait quand même été très long alors qu'on était en France. Mais quand vous êtes sur des, euh, sur des forêts, sur des zones difficiles d'accès, quand mmh. c'est en haut des montagnes, euh, je prends l'exemple par exemple du German Wings. Le German Wings, il y a les pompiers du GRIMP, le, les groupements de pompiers de haute montagne, qui ont dû assurer les, les enquêteurs pour qu'ils puissent descendre et tout le reste. Donc ça peut être très compliqué d'avoir des accès sur certaines montagnes en particulier. Mmh. Euh, après, s'il y a des sauvetages, s'il y a des secours à mettre en œuvre, parce que là, le Germanwings, ont... il n'y avait personne à sauver. Euh, mais imaginons un avion sur lequel on imagine qu'il y a encore des secours. Là, on envoyer voit, voit des hélicos. En quelques heures, les gens sont sur place à priori. Ouais, parce que de toute façon, on sait qu'il qu se crache de toute façon l'avion. On allait donner directement que, ah merde il s'est crashé quoi. Ouais, quand un avion arrête d'émettre euh, euh... et qu'il n'atterrit pas et qu'il donne pas de news, euh, ouais. c'est suspect. On le sait du coup à... au moment où il aurait dû arriver ou on le sait dès son non. crash euh... Dès qu'il est en vol de croisière et qu'il va plus suivre euh, sa trajectoire normale, les contrôleurs aériens vont le suivre et vont le voir. Mmh. Je reprends le cas de la German Wings. Avant même que l'avion soit crashé, euh, à partir du moment où il ne suivait plus son plan de vol qui était prévu ouais. et qui va s'orienter vers une nouvelle destination, euh, les contrôleurs aériens vont l'identifier et des avions de chasse vont décoller pour pouvoir intercepter cet avion. Donc là on est quand même sur un cas spécifique à l'Europe dans lequel on a une posture de défense, dans lequel on a une permanence opérationnelle et des avions prêts à décoller en moins de 8 minutes. Ah ouais. C'est pas le cas dans toute la Terre. Okay. C'était pas le cas aux états unis jusqu'au 11 septembre parce que comme ils sont très loin du bloc soviétique, mmh. ils avaient le temps de devoir venir. Donc eux ils ont pas cette, euh, cette posture de défense, euh, mmh. mais d'une manière générale, à partir du moment où les contrôleurs aériens voient un écart, ils vont très rapidement identifier qu'il y a un problème. Donc, euh, est-ce que cet avion a un souci Est-ce qu'il a une panne radio Est-ce qu'il a un détournement Et donc, très rapidement, on va aller investiguer, mmh. éventuellement faire voler un avion de chasse à côté de lui pour voir ce qu'il y a comme problème. Et puis, on retrouve quand même très rapidement le débat. Donc, le mythe du, euh, des survivants qui sont là sur une île pendant des années, c'est improbable. Quoi. Non, alors, il bah, y avait le film avec Tom Hanks aussi ah ouais. également, ah ouais. qui ressemblait un petit peu à ce cas-là. Mais un avion qui arrête d'émettre ouais. sa position, euh, aujourd'hui, les infos, elles passent aussi par satellite. Va sur le site Flightradar24, les avions qui sont en plein milieu de l'Atlantique, ils envoient leur situation satellite et on peut les suivre de cette manière-là. Ouais. On n'a plus besoin d'être à portée optique, c'est-à-dire à chef d'un capteur pour pouvoir avoir les infos. Donc aujourd'hui, l'endroit où c'est compliqué, c'est quand ça tombe dans l'eau. Parce que là, l'eau, c'est plus difficile à investiguer mmh. que le sol. Euh, et puis, on n'a pas de, de, de, de bip ou quoi que ce soit qui va arriver autour. Il faut y aller avec un système d'écoute et on a une portée d'écoute qui est de 3 ou 4 km. Mmh. Donc, quand tu as une zone qui fait 100 000 km à investiguer ou des millions de milliers euh, de carrés comme c'était le cas du MH370, bah forcément, c'est compliqué de passer juste à côté. Mmh. Le Rio-Paris, il a fallu plus de deux ans pour retrouver l'emplacement, hein. alors qu'on avait retrouvé des débris qui étaient mmh. dans, les jeux, dans les heures qui avaient suivi. <rire> Mais au sol, non. Avec les avions modernes, non. Ok. Mais, mais, par contre, attends, très clair, il ouais. y a 50 ans, tomber dans la jungle, on pouvait ne pas retrouver ton, ton, tes débris. Il ouais, y a 50 ans. Il y a 50 ans, aujourd'hui, non. À quoi sont dus la plupart du temps les crashs d'avions Soucis techniques, météo, erreur d'un pilote, vraiment dans la globalité, la plupart du temps, c'est quoi le problème Alors, il y a plusieurs époques ouais. dans la sécurité aérienne. Il y a eu beaucoup de progrès à tel point que la technique avait tellement progressé euh, qu'au milieu des années 90, plus de 80% des crashs étaient liés au pilote, ah ouais. à une mauvaise gestion du pilote. Et on a mis en place à ce moment-là euh, tout un tas de procédures qui s'appelle le CRM, le Cockpit Resource Management, qui est être capable de communiquer, être capable que l'addition de deux pilotes ne soit pas euh, 1 plus 1 ou euh, 1,5 parce que ouais. je suis trop autoritaire ou ah que ouais. toi tu parles pas bien anglais et qu'on ne se parle pas bien c'est que l'accumulation des deux donne quelque chose de plus efficace que les deux individuellement. Mmh. Et donc ce concept de CRM a permis de beaucoup améliorer, de beaucoup travailler, pour éviter tout un, cas de, tout un tas de cas d'accidents, euh, parce que la technique, on considérait que c'était déjà passé, c'est-à-dire qu'en 1995, prendre 1000 fois l'avion, c'était le même risque que de prendre 1000 fois la voiture, ouais. alors qu'en voiture, on ne fait que 6,5 km en moyenne, et qu'en avion, c'est des heures et des heures et des milliers de kilomètres. Mmh. Donc, à nombre de voyages équivalents, depuis les années 90, il est plus fiable de prendre l'avion que de prendre la voiture. Ouais. Et donc, malgré tout, ce n'était pas suffisant. Et donc, on a continué à travailler. Le CRM a permis de travailler notamment euh, pour éviter ce qu'on appelle les, les « lost of control in flight euh, », donc le, le, la perte de contrôle mmh. alors qu'on est en vol les Control Flight into Terrain, les CFIT, tout ça, c'est des acronymes qui sont euh, travaillés, okay. euh, pour éviter notamment de ne pas se rendre compte qu'on est face à une montagne. Et il y a quelques cas euh, qui sont assez connus dans lesquels... Euh, mmh. Dans le cas, par exemple, les rebelles en Colombie avaient cassé euh, un radar. Du coup, les contrôleurs aériens ne se rendaient pas compte que les pilotes étaient descendus au mauvais endroit. Euh, donc, euh, comme ils n'avaient pas de visibilité sur le sol parce que c'était la nuit en montagne, ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient descendus dans la mauvaise vallée. Et donc, on a développé un système qui s'appelle le Ground Proximity Warning System qui te donne la carte mondiale en 3D et du coup, ah ouais. ça te dit que tu es descendu au mauvais endroit. Et donc, tu as des systèmes encore améliorés qui s'appellent le EGPWS Enhanced Amélioré qui permet encore d'améliorer le système avec une précision encore plus élevée. Euh, on a mis en place des systèmes de guidage à l'atterrissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, bah, tu mets un avion, aucune visibilité sur le sol, et ça c'est depuis quand même les années 60, avec la caravelle française, réussie. émerger franchement c'est un super super avion. Euh, au bout de la piste, tu mets des balises au sol, et l'avion il va arriver sur le sol, et en fait même si le pilote touche à rien, il a configuré son ouais. avion, l'avion tout seul il va suivre, il va faire ses virages, il va, il va suivre la trajectoire, et il va toucher la piste tout seul, il va faire son arrondi tout seul, et même les avions modernes peuvent rouler tout seul jusqu'au parking. Okay. <rire> et le pilote, qu'est-ce qu'il fait eh ben En fait, à chaque fois qu'il survole une balise, il sait qu'il est vertical la balise, parce qu'il y a des capteurs qui lui disent, des marqueurs. Il va radariser le sol. Il va dire au-dessus de telle balise, je dois être à 1000 mètres. C'est bon, je suis à 1000 mètres. Il voit rien. Hein. Telle balise, je dois être à 500 mètres. Il radarise le sol avec une, une radio-sonde. Mm -hmm. C'est bon, je suis à 500 mètres. Et en fait, ça lui permet de suivre et de valider que l'avion n'est pas en train de se perdre. Ouais, Donc aujourd'hui... Pas de visibilité, on connaît le sol, on connaît l'altitude des reliefs autour de nous. Euh, les avions ont des commandes de vol électriques qui permettent de... En mmh. gros, ton avion va refuser que tu fasses des bêtises. Mmh. Avion, des spatiale spatiales de nuit, tu peux te retrouver comme ça et tu as l'impression d'être à plat. Mais tu t'en rendais pas compte. Mmh. Et donc, les systèmes de commandes de vol électriques, qui sont à la dernière génération d'avions, la quatrième génération de sécurité aérienne. Ton avion, il va refuser de faire un virage à plus de 70 degrés d'inclinaison. Tu peux tirer comme un bœuf, il va refuser. Et genre dans la dernière décennie, du coup, ça serait quoi la raison euh, majoritaire Alors, des accidents Le truc, c'est qu'il y a tellement peu d'accidents oui, bah oui. que les statistiques ne sont plus valables. Typiquement, quand tu as quatre accidents sur une année, mmh. l'année 2017, tu as zéro accident dans le monde. Zéro. Ah ouais 4 milliards de personnes qui prennent l'avion, zéro accident pour les vols commerciaux de transport ah ouais, de passagers, parce tu ne prends pas les, les avions de tourisme et de loisirs. Et évidemment, si tu trouves l'année suivante, il y a deux accidents, il y en a un euh, parce qu je sais pas le pilote euh, a pas suggéré une situation qui était gérable, un problème technique, et bah, je vais te dire que 100% des accidents de cette année-là, donc oui. sur les dernières années, réellement, tu fais un accident de plus, ça va te changer totalement tes statistiques. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est le décollage qui est plus dangereux, ouais. c'est l'atterrissage qui est plus dangereux, okay. c'est tel type d'avion. Alors évidemment, quand tu regardes, la réalité quand même, c'est que la plupart des crashs sont des avions de génération précédente, ouais. des avions vieux qui sont mal maintenus, euh, dans lesquels on ne respecte pas la réglementation. Je prends l'exemple d'une équipe de foot en Amérique du Sud, entre le Brésil et la Colombie, ils n'avaient pas pris le carburant nécessaire parce que le pilote de ligne euh, était également le propriétaire de la compagnie aérienne, ouais. il avait privatisé le vol, il voulait éviter de faire une escale pour payer du carburant en plus. Donc là, pas de parce qu'ils ont dû attendre à la destination. C'était euh, où ça De mémoire, c'était en Colombie. Ah ouais. euh, autre exemple, euh, à Cuba, un Boeing 737 d'une génération précédente, pareil, Sriwijaya Airlines, euh, en, quelque part en Indonésie, pareil, avion qui ne respecte pas la réglementation, euh, pour lequel la maintenance n'est pas assurée correctement, donc objectivement, à part ces cas extrêmes parce qu'on vole sur des compagnies qui sont classées sur liste noire et qui ne respectent pas la règle de maintenance de l'avion de formation des pilotes, il euh, n'y a aucun souci. Et ouais. si un jour, tu dois faire un vol interne euh, ouais. ou que tu dois faire un trajet au fin fond de la République du Congo, préfère l'avion à la voiture, ce sera toujours beaucoup plus fiable. Mais c'est vrai que c'est rassurant tout ce que tu dis. Mais du hein. coup, il n'y a pas de stats sur euh, qu'est-ce qui est dangereux, malheureusement. <rire> euh, bah, du coup, là, tu as plus ou moins répondu. J'allais te demander est-ce que le risque d'accident d'avion augmente-t-il ou diminue-t-il au fil des ans et à quoi c'est dû, mais tu as, as déjà répondu. Ouais. Euh... Il diminue très clairement et il va continuer à se diminuer, notamment grâce au Big Data. Il y a encore une nouvelle génération qui est en train d'arriver grâce au Big Data. Okay. J'ai travaillé sur. Alors, question un peu vague, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Comment faire pour ne plus avoir peur de, le, de prendre l'avion ah, Qu'est-ce que le... tu conseilles <rire> Les premiers pas à faire, c'est quoi Alors, si as peur de l'avion est lié à des aspects techniques, c'est-à-dire parce que tu as regardé Lost et avec les turbulences, <rire> les orages, les pannes, les bruits bizarres, l'hôtesse qui a arrêté... Ah moi, c'est-à-dire, en fait, c'est, euh, je me fais une image sûrement hein, qui n'a rien à voir de l'avion, mais c'est que je n'ai jamais eu à le prendre. C'est vrai que je ne le prends pas parce que j'en ai peur, c'est que je jamais eu à le prendre. Alors, si tu en es là... La première fois que tu le prendras, tu te diras, merde, c'est où ouais. C'est simple, quoi. Tu as, as moins de mouvement euh, que si tu prenais un train, par exemple. Tu tiens plus facilement à, debout dans ouais. un avion que dans un TGV. C'est okay. vraiment plus simple. Tu n'as pas de sentiment d'accélération. Fais <rire> de la muscu, euh, fais un effort. quoi. <rire> non, mais la réalité, euh, c'est que souvent, il y a des a priori. Parce que les gens croient que c'est la météo. Parce qu'ils croient qu'on se crache à cause d'un orage. Ou que Et la turbulence va être dangereuse. Ouais. Euh, la turbulence est désagréable, elle n'est jamais dangereuse pour l'avion. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'a priori qui font mince. Il y a des nuages, j'annule mon vol. Alors là, évidemment, on part mal. Ça, c'est vrai, ça arrive vraiment y a... Ah, mais des... j'ai des gens qui font des crises de panique en arrivant devant l'avion, qui font demi-tour. Euh, j'ai des gens qui ont... Pourtant, ils partaient, je me souviens d'une personne, mmh. ils partaient en Corée du Sud, signer un contrat à plus de 20 millions de dollars. Le mec, il fait une crise de panique devant l'avion, il fait demi-tour. Il appelle disant, désolé, j'ai raté mon avion, j'arrive dans deux jours. Rebelote. Il a regardé pour aller en train jusqu'en Corée du Sud, les Coréens ne l'ont pas cru et donc elle a arrêté son contrat. J'ai des gens qui n'ont pas vu leur famille pendant 7 ans, je suis un de monsieur qui était de, de, de l'île de la Réunion. Euh, mais il y en a plein, des gens qui ratent l'enterrement de leur mère à l'autre bout, des gens qui ratent leur mariage, leur propre mariage. Tu ne peux pas traverser <rire> la Méditerranée pour aller à son mariage mais Je me dis, je ne peux pas. Alors, oh là là. Donc des gens qui passent à côté de leur vie, de leur carrière, ça, des familles okay. qui sont déchirées par cette problématique de la peur de l'avion. On en rigole parce que toi, c'est peut-être du loisir si tu avais besoin de le prendre. Mais j'ai ah oui, vu que c'était dramatique ta vie comme ça. Mais donc, toi, tu conseilles quoi à Alors, les premiers pas à faire Premièrement, il faut des réponses. Pourquoi est-ce que tu es C'est pas dangereux. Qu'est-ce qui se passe en cas de panne moteur Comment tu te poses dans le brouillard Il faut des réponses. Ouais. Alors, mon blog, ce que tu veux, mais... Non mais fais ta pub, hein, fais mes ta, ta promo. T'as ouais, fait un pas livre aussi, en fait, non J'ai fait ouais. un livre dans lequel on reprend ces éléments-là. Pour 90% des réponses techniques, il y a des réponses. Mmh. Mais c'est pas suffisant. Parce que les réponses, elles sont rationnelles. Les statistiques, c'est rationnel, ça te rassure pas pour autant. Mmh. Savoir qu'un avion est fiable, c'est bien. Mais il faut aussi que ton cerveau en soit convaincu. Et c'est là que ton cerveau, il est emmerdant. Ouais. C'est qu'il y a un cerveau rationnel qui sait que l'avion est fiable et as un cerveau des émotions qui est en dessous et lui il n'aime pas l'avion. Et tu peux alimenter autant tu veux ton cerveau rationnel, dans l'avion c'est le cerveau des émotions qui prend le dessus. Et donc c'est vachement important, mais la partie psychologie elle est fondamentale. Comment forcer le cerveau à rester actif Par exemple avec l'écriture, quand tu écris, ton cerveau est fonctionnel. Alors que si tu attends, dire j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, t'en fous, tu te laisses déborder. Donc, travaille sur le cerveau fonctionnel, et sur le cerveau des émotions les techniques respiratoires permettent d'apaiser le cerveau des émotions ouais. et de réduire la quantité de du stress qui va être sécrétée par le cerveau et l'écriture permet de garder le cerveau fonctionnel donc on a les réponses, on apaise le cerveau des émotions, on garde le cerveau allumé et la séance de simulateur de vol elle permet d'apporter des réponses qui ne sont pas rationnelles si je te dis qu'un avion peut planer une demi-heure, c'est vrai, hein. c'est bien, mais ça ne te rassure pas Vivre ça aux commandes, en prenant les commandes d'un Boeing 737 pour voir qu'on peut planer jusqu'à se poser, c'est beaucoup plus profond capacité de conviction pour le cerveau. Et c'est pour ça que le stage, on l'a construit à partir de 2011 avec les explications, la psycho et le simulateur de vol. Et 96% des gens, c'est je... suffisant pour eux. J'allais te demander. Ouais. Et il y en a 2% qui demandent un accompagnement en vol. Donc là, on va faire un aller-retour Paris-Toulouse pour ceux qui en ont besoin. J'ai déjà été jusqu'en Iran, voilà, juste pour. Ah bon. Ouais. Genre un accompagnement. Donc tu fais quoi Tu t accompagnes Alors, la personne, c'est souvent... avec elle dans l'avion. Ouais. C'est souvent des gens qui n'ont pas le temps de faire le stage ou de s'y préparer, ouais. euh, et qui ont une urgence. Euh, je pense notamment à des mariages, ou ouais. euh, des choses vraiment. Il faut qu'ils y aillent. il doit décoller demain. Le gars, il m'appelle, il dit :« Je suis désolé, euh, faut que je décolle demain. On fait quoi, quoi ?» ah. On y va. Et alors là, euh, on travaille sur les réponses. Je lui donne les réponses au fur et à mesure. Et en fait, le fait de décrypter la situation, tel bruit, ça correspond à ça. Le virage qu'on est en train de subir, il est normal. Il est limité à 25 degrés. Regarde par la fenêtre, tu vois que c'est un virage tel, tel quel. Parce que pareil, un virage, tu penches ta tête de 10 degrés. Pff, que dalle. Mais tu regardes une aile qui se trouve à 40 mètres de distance, qui descend de 10 degrés. Tu vois plus que du sol dans ton, dans ton hublot. Il y a des gens qui se laissent impressionner. Eh, il y a du sol, on est en train de tomber. Non et le fait de décrypter chaque étape une par une, il vaut mieux se préparer. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment, on n'aime pas faire ça, on préfère se préparer, euh, mais ça permet quand même de se surpasser. Et une fois qu'on a fait un vol et qu'on a réussi à le maîtriser, avec des techniques pour éviter les crises de panique et tout le ouais. reste, en général, euh, les gens, ils sont bien. J'ai le souvenir d'un monsieur, il devait aller en Chine pour un tournage. Et donc, il se disait, je vais y aller en avion parce qu'en fait, il voulait y aller en train, aller-retour, mais ça prenait plus de 40 jours et le ouais. visa russe, ça passait pas. Ouais. Parce que du coup, la période autorisée était trop longue. Donc, il disait :« J'ai pas le choix. Il faut que j'aille en avion et je vais euh, revenir en train. Et je préfère faire l'aller en avion. Comme ça, après, je serai soulagé. Une fois que je serai sur place, je me dirai :« Je rentre en train. J'aurai plus peur. » En fait, son trajet en avion s'est tellement bien passé qu'il a fini par faire son retour euh, okay. en avion aussi. Ah, et donc des belles histoires comme ça, on en a des centaines, on a des cartes postales dans tous les sens. C'est vraiment super Mais tu sais que, bah, j'ai jamais pris l'avion, je me dis, mais tu vas me dire, c'est une bonne idée d'ailleurs. J'aimerais bien du coup que mon baptême se fasse en allant sur l'île où a été filmé Lost, tu vois. Et c'est où bah, Vers Hawaï, tu vois, c'est long. C'est une bonne idée. Alors, long, hein alors, peut, -être peut -être première fois. <rire> déjà, pour une première fois, euh, alors, premier truc qui est étonnant, souvent les gens ont moins peur sur les vols longs courriers que sur ah ouais. les vols courts. T'as plus peur avant en disant ça va être horrible, ça va durer 10 heures. Ouais. Mais par contre, euh, une fois que tu es dedans, comme les avions plus gros sont plus confortables, mmh. moins turbulents, plus silencieux, plus, plus spacieux, tu le vis mieux. Parce qu'il y a un truc qui est inattendu, c'est que ton cerveau se stresse quand il a froid, qu'il a faim, qu'il n'est pas confortable, etc. Ouais. Et donc typiquement, les gens qui se disent je vais faire exprès de ne pas dormir pour être fatigué pour dormir dans l'avion, c'est le contraire. Ton cerveau il est en mode alerte. Les gens qui boivent Pareil, ouais. ton cerveau, il est désinhibé, il va être agressif, il n'est pas fonctionnel. Moi, je veux que ton cerveau, ouais, il soit cortex, il marche, il marche. Si tu bois de l'alcool, ton cortex, il ne marche pas. Ouais. Voilà. Donc, euh, dormez, euh, et puis fais un petit vol, euh, fais-toi un petit week-end euh, en Sicile, euh, c'est vachement sympa, il fait beau, euh, il fait 25 degrés, alors qu'ici, on, on fait semblant <rire> qu'on est bien, mais en fait, on a froid là, putain C'est vrai que euh, là avec le vent hein. Et t'en as pour 40 euros pour faire un vol qui te fera ouais. plaisir avec des bons souvenirs. Un beau sujet de vidéo. <rire> mmh. euh... Ou alors tu viens demain avec moi, ça te tient toujours. Hein. Non, non, non. Je <rire> suis pas prêt encore. Euh... Moi, il y a une chose qui me fait énormément peur dans l'avion, c'est la peur principale que j'ai par rapport à l'avion. Cette question est là-dessus. Que réponds-tu aux gens qui, comme moi, ne se basent pas sur la probabilité d'accident, mais sur la probabilité de survie en cas d'accident ça, ça... Elle est élevée, la, la survie. Ah ouais Ah ouais Le taux de survie dans un crash mortel. Donc je te dis, un crash dans lequel il y a eu au moins un mort, il est de 60%. Ah ouais. C'est-à-dire, le taux de survie dans un crash mortel, il est supérieur à ce que tu peux subir en voiture à 40 km h tu, Quand tu te plantes en voiture à 40, tu as plus de chances de mourir que si tu es dans un crash mortel. Alors, on a à l'esprit le Rio-Paris, le Concorde, on a des trucs où il y a zéro survivant. Mais la réalité, c'est que dans la plupart des crashs, et il y en a eu quatre par exemple l'année dernière, ça ne dépasse pas quatre depuis des années t'as quand même une majorité des gens qui vont survivre. Et c'est une étude qui est connue, euh, qui a été faite... par te demander, ouais, ça... Popular Mechanics, entre 1991 et 2007, okay. sur tous les crashs mondiaux, ils sont arrivés à plus de 60% de taux de survie. Ah ben bah, c'est coupé C'est une étude qui a été réalisée par Popular Mechanics sur les crashs qui a eu lieu entre 1991 et 2007, et on a un taux de survie qui dépasse 60% sur les crashs mortels. Je te parle même pas ah des ouais. avions qui sont sortis de la piste avec zéro mort. Sur les crashs mortels, 60% de taux de survie. Et là, on parle de crash... Euh, avion, genre... avion cassé, il y a des ouais. morts à bord. Euh, exemple, oh, voilà. le crash de Asiana Airlines à San Francisco, de mémoire, c'était en 2013. Mm -hmm. euh, L'avion impacte la piste euh, pour une raison débile. Euh, il <rire> y a deux passagers qui meurent à l'impact. Il euh, y a tous les autres qui survivent. Il y a une troisième fille qui va se faire écraser par les pompiers en, en évacuant l'avion. Donc pas de bol, il y a eu trois morts, dont ouais. une qui s'est fait écraser, c'est pas la faute de l'avion pour le coup. Mais du coup, tu as un taux de survie qui est très élevé. Euh... Ça, je, je le savais pas ça. Ah bah, je... <rire> eh, C'est pour ça que tu as peur de l'avion. C'est parce que tu connais <rire> pas bah, la bah, réalité oui. des sujets. Moi, je, de toute façon, j'ai surtout peur de l'avion pour le taux de survie en cas d'accident, tu vois. Ça me fait extrêmement peur. Alors que je prends la voiture tous les jours, tu vois. Ça ouais. n'a aucun sens. Mais il y a aussi ce côté, il y aura peut-être des gens qui sont dans ce cas-là aussi. C'est complètement, voilà, con ce que je vais dire, mais le fait de savoir que je suis au volant ouais. et que je connais pas le type qui va conduire l'avion, oui. ça fait flipper de tout Mais c'est normal. Ça. Alors, il y a trois choses qui fait que ton cerveau il est apaisé. Il Faudrait que ce soit la psy qui raconte ça, mais en gros à force de l'entendre. Ouais. Ton cerveau, il est à l'aise si tu maîtrises, si tu peux t'échapper, oui. ou si tu as la certitude qu'il t'arrivera rien. Ouais. En avion, soit tu as la certitude qu'il t'arrivera rien, mais tu ne peux pas t'échapper et tu ne maîtrises pas. Ouais. Donc éventuellement, tu serais rassuré dans le cockpit, mais ce n'est pas une solution de long terme. <rire> et tu as peur avant dans tous les cas. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça que tout le travail doit passer par le raisonnement. Euh, tu es chez toi, à la maison. Tu as l'impression qu'il ne va rien se passer il y a 20 000 morts par an mais oui reste surtout pas chez toi prends l'avion quoi là t'es là es à l'aise <rire> là il se passera rien donc reste pas chez toi prends l'avion simplement que nos cerveaux est habitué à cette situation mmh. et donc être aux commandes dans un dans un voiture alors que le risque est démesurément plus élevé eh ben c'est rassurant parce que c'est toi qui maîtrises, et t'as l'impression que tu vas pouvoir agir dans un avion tu as l'impression que tu subis mais en fait tu subis rien puisqu'il se passe rien et que la vie est belle mmh, ouais. et moi tu sais, un truc que je fais que de me répéter il faut pas que je me le répète parce que du coup je le tourne en boucle et puis je l'amplifie mais je me dis euh... Si c'est un débile le gars qui conduit l'avion, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Tu vois, ouais. Je me dis, ça me ferait chier de mourir, parce qu'il y a un débile à piloter l'avion. Ça me ferait chier aussi. <rire> Mais en l'occurrence, le système est fait de telle manière qu'il n'y a pas de débile ouais. dans le cockpit. <rire> les pilotes sont vraiment sélectionnés. Il mmh. euh, y a des formations qui sont longues, qui durent plus de deux ans pour devenir pilote de ligne. Après, tu as des concours, parce qu'il ne suffit pas de se payer son brevet de pilote ouais, de ligne. Ouais, bah, bien. Derrière, il y a des concours pour être recruté dans les compagnies aériennes. Euh, t'as des gens qui sont refusés évidemment t'as des gens qui trouvent jamais de travail alors qu'ils sont payés la formation de pilote de ligne, qui sont jamais pris derrière parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'il y a des psychomoteurs, parce qu'il y a des psychotechniques parce qu'il y a psy tout court euh, il y a beaucoup de choses, des connaissances et des pilotes une fois qu'ils sont sur un avion euh, donc une qualification spécifique à un avion parce que t'as un permis par avion t'as un permis pour le Boeing 737 un permis pour le Boeing 777 ah, c'est comme si t'avais un permis Clio bah ouais, un permis euh, Twingo c'est pas je la même cockpit oui, parce que du coup, le tableau de bord n'est pas pareil, ah ouais, ouais. Et, tout, ouais. et donc, tu as au moins deux simulateurs de vol par an, où on les met dans des situations improbables. Ils doivent réviser une partie de leur programme, ce qui fait qu'au au, au fur et à mesure, ils ont la totalité de, du fonctionnement de l'avion par cœur en tête. Ouais. Tu leur demandes euh, quel est le différentiel de pression entre les toilettes et le reste de l'avion, ils vont te dire c'est 0,23 millibar. Il faut le vouloir en fait pour euh, ah, un pilote. Euh... Pointu, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'un débile qui arrive à être pilote de ligne, qui se fait pas repérer et tout ça, moi, je n'y crois pas. quoi. Mmh. Dernière question, question fun. Euh, je suis au bord d'un av euh, avion. Il est sur le point de se cracher, mais violent, tu vois. Je dois aller où dans l'avion pour être le plus safe? Reste ta place, que... mets ta ceinture Il et... n'y a pas des places plus non. safe que d'autres? Alors ça, c'est une légende urbaine. Ouais. <rire> parce qu'ils ont regardé des statistiques sur les accidents. Mais ça dépend du type d'accident. Si tu fais un atterrissage raté, on regarde dans les années 50. Mmh. Forcément, le pilote, c'est lui qui maîtrise. C'est plutôt le cockpit qui va survivre puisque le pilote, bah, intuitivement, il va faire ce qu'il faut pour se sauver lui-même, même s'il ouais. ne le souhaite pas, même s'il ne le choisit pas. Après, tu regardes euh, des explosions euh, en vol. Bah, parfois, il y a des gens qui survivaient qui étaient plutôt à l'arrière parce que la bombe était à l'avant quand, quand ça se passait au ras du sol. Donc, du coup, les gens ont commencé à faire des stats mais qui ne veulent absolument rien dire. Il n'y a pas d'endroit plus fiable dans un avion. Par contre... Euh, être assis sur son siège qui est capable de résister à 10G qui va te tenir assis, qui va te protéger également parce que le, le fuselage est fait pour te protéger ne bouge pas, reste à ta place et n'oublie pas que de toute façon il n'y a pas de situation dans laquelle on se dit oh putain c'est foutu, ça n'existe <rire> pas ça un avion ça pique pas comme ça ouais. un avion euh, il, il reste toujours contrôlable il y a même des cas dans lesquels par exemple un A310 qui décollait de Bagdad, il s'est pris un missile Tiré de face, ça fait péter un moteur, ça fait sauter tous les circuits hydrauliques, il perd 6 mètres sur la longueur de son aile. Le pilote, son manche marche plus. Voilà. Il va piloter l'avion. La panique. Juste avec le différentiel de force des moteurs. Il, appuie plus, il va plus vite avec le moteur gauche, ça permet de tourner. Il va plus vite et il arrive à stabiliser son avion, à faire le tour et à se reposer. Et donc, tu as deux cas comme ça dans l'histoire où les pilotes ont quand même réussi à se poser. C'est des héros, les gars. En plus. Bien sûr, c'est des pilotes. <rire> <rire> C'est très clairement les exemples extrêmes du CRM, de l'application bonne des pratiques dans le cockpit, où les gars ils sont capables d'échanger des messages toutes les 4 secondes, d'une manière pertinente, efficace, parce que ça a été enseigné comme ça, et qui, ne peut pas passer au travers des mailles du filet, euh, et, et être mauvais, et arriver à ce niveau de perfectionnement, et être capable de gérer les simulations qui ont lieu plusieurs fois par an, et voilà, c'est pas possible. Super rassurant, en tout cas. Merci beaucoup, tu veux dire un... Un dernier truc pour... Prenez l'avion, soyez ouais. heureux, il n'y a aucun... Enfin, euh, ouais. je sais que c'est facile à dire, mais euh, l'avion, c'est juste un moyen de transport, C'est pas une fin en soi. Tu ne prends pas l'avion, tu vas quelque part. Et après, ce n'est qu'un moyen de transport, et puis il faut juste le désacraliser. Et une fois, pas de bol, tu l'as pas encore pris, mais euh, va voir des vidéos, il y en a quelques-unes sur, euh, sur mes chaînes secondaires aussi, <rire> avec juste des avions, on filme par la fenêtre, on voit qu'on décolle et il se passe rien. Mm. Et la vie est belle. Et vraiment, il ne faut pas se faire une montagne de l'avion parce que réellement, physiologiquement, tu es dans un avion comme on se trouve ici. Tu ne ressens rien de plus. Tu n'as pas de raison de crier, de t'enfuir ou de mm. un... Et il ne se passera rien. Ton avion, il est fiable, il est beaucoup plus fiable que ta voiture. <rire> Donc ça, cool. sur ce point-là, t'inquiète pas. Bah mais le pire, c'est que je le sais. Eh bah ben écoute, si tu le souhaites, <rire> on, on volera ensemble. Ok, c'est noté. Cool. Ah, merci beaucoup, en ah, tout grand cas. Avec plaisir. Et merci. puis, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il y a lien en description. Là, ça va apparaître. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Ciao. <rire> à bientôt. <rire> N'oubliez pas que Lille n'en a pas fini avec vous.